Cette petite leçon donnée, Francis Bennett poursuit son inspection et pénètre dans la salle des reportages. Ces quinze cents reporters placés devant un nombre égal de téléphones communiquaient alors aux abonnés les nouvelles reçues pendant la nuit, des quatre coins du monde. L'organisation de cet incomparable service a été souvent décrite. Outre son téléphone, chaque reporter a devant lui une série de commutateurs permettant d'établir la communication avec telle ou telle ligne téléphotique. Les abonnés ont donc non seulement le récit mais la vue des événements. Quand il s'agit d'un fait divers déjà passé au moment où on le raconte, on en transmet les phrases principales obtenues par la photographie intensive. Francis Bennett interpelle un de ses dix reporters astronomiques un service qui s'accroîtra avec les récentes découvertes faites dans le monde stellaire. Eh bien, Cash, qu'avez-vous reçu Des phototélégraphes de Mercure, de Vénus et de Mars, monsieur. Intéressants ces derniers Oui, une révolution dans le Central Empire, au profit des réactionnaires libéraux contre les républicains conservateurs. Comme chez nous, alors Et de Jupiter Rien encore « Nous n'arrivons pas à comprendre les signaux joviens. Peut-être les nôtres ne leur parviennent-ils pas ?»« Cela vous regarde, et je vous en rends responsable, Monsieur Cash, » répondit Francis Bennett, qui, fort mécontent, regagna la salle des rédacteurs scientifiques. Penchés sur leur compteur, trente savants s'y absorbaient dans des équations du 96e degré. Quelques-uns se jouaient même au milieu des formules de l'infini algébrique et de l'espace à 80 dimensions, comme un élève d'élémentaire avec les quatre règles de l'arithmétique. Francis Bennett tomba parmi eux à la façon d'une bombe. « Eh bien, messieurs, que me dit-on Aucune réponse de Jupiter Ce sera donc toujours la même chose Voyons, Corlet, depuis vingt ans que vous potassez cette planète, il me semble... « Que voulez-vous, monsieur ?» répondit le savant interpellé. « Notre optique laisse encore beaucoup à désirer. Et même avec nos télescopes de trois kilomètres... »« Vous entendez, Pire, interrompit Francis Bennett en s'adressant au voisin de Corlet. « L'optique laisse à désirer. C'est votre spécialité, cela, mon cher. Mettez des lunettes, que diable Mettez des lunettes !» Puis revenant à Corlet. « Mais à défaut de Jupiter, obtenons-nous au moins un résultat du côté de la Lune « Pas davantage, monsieur Bennett. Ah, cette fois, vous ne m'accuserez pas de l'optique. La Lune est six cents fois moins éloignée que Mars, avec lequel, cependant, notre service de correspondance est régulièrement établi. Ce ne sont pas les télescopes qui manquent. »« Non, mais ce sont les habitants, » répondit Corley, avec un fin sourire de sa ventre ufédix. « Vous osez affirmer que la Lune est inhabitée « Du moins, Monsieur Bennett, sur la surface qu'elle nous présente. Qui sait si l'autre côté... »« Eh bien, Corley, il y a bien un moyen très simple de s'en assurer. »« Lequel ?»« C'est de retourner la Lune. » Et ce jour-là, les savants de l'usine Bennett piochèrent les moyens mécaniques qui devaient amener le retournement de notre satellite. Du reste, Francis Bennett avait lieu d'être satisfait. L'un des astronomes du Earth Herald venait de déterminer les éléments de la nouvelle planète Gandini. C'est à 12 trillions, huit cent quarante-et-un millions, deux cent quatre mille six cent vingt mètres et sept septièmes que cette planète décrit son orbite autour du Soleil en 572 ans, 194 jours, 12 heures, 43 minutes, 9 secondes et huit dixièmes de seconde. Francis Bennett fut enchanté de cette précision. « Bien, s'écria-t-il, hâtez-vous d'en informer le service de reportage. Vous savez quelle passion le public apporte à ces questions astronomiques. Je tiens à ce que la nouvelle paraisse dans le numéro d'aujourd'hui. » Avant de quitter la salle des reporters, Francis Bennett poussa une pointe vers le groupe spécial des intervieweurs et s'adressant à celui qui était chargé des personnages célèbres. « Vous avez interviewé le président Wilcox » demanda-t-il. « Oui, monsieur Bennett, et je publie dans la colonne des informations que c'est décidément une dilatation de l'estomac dont il souffre, et qu'il se livre aux lavages tubiques les plus consciencieux. « Parfait. Et dans cette histoire de l'assassin Chapman, avez-vous interviewé les jurés qui doivent siéger aux assises ?« Oui, et tous sont d'accord sur la culpabilité, de telle sorte que l'affaire ne sera même pas renvoyée devant eux. L'accusé sera exécuté avant même d'avoir été condamné. « Parfait, parfait. » La salle adjacente, vaste galerie longue d'un demi-kilomètre, était consacrée à la publicité. Et l'on imagine aisément ce que doit être la publicité d'un journal tel que le Hearth Herald. Elle rapporte en moyenne 3 millions de dollars par jour. Grâce à un ingénieux système, d'ailleurs, une partie de cette publicité se propage sous forme absolument nouvelle, due à un brevet acheté au prix de 3 dollars à un pauvre diable qui est mort de faim. « Ce sont d'immenses affiches réfléchies par les nuages, et dont la dimension est telle que l'on peut les apercevoir d'une contrée tout entière. De cette galerie, mille projecteurs étaient sans cesse occupés à envoyer aux nu, qui les reproduisait en couleur ces annonces démesurées. Mais ce jour-là, lorsque Francis Bennett entre dans la salle de publicité, il voit que les mécaniciens se croisent les bras auprès de leur projecteur inactif. Il s'informe. Pour toute réponse, on lui montre le ciel d'un bleu pur. « Oui, du beau temps » murmure-t-il. « Et pas de publicité, rien de possible. »« Que faire S'il ne s'agissait que de pluie, on pourrait la produire. »« Mais ce n'est pas de la pluie. Ce sont des nuages qu'il nous faudrait. »« Oui, de beaux nuages, bien blancs !» répond le mécanicien-chef. « Eh bien, monsieur Samuel Marc, vous vous adresserez à la rédaction scientifique Service Météorologique. Vous lui direz de ma part qu'elle s'occupe activement de la question des nuages artificiels. On ne peut vraiment pas rester ainsi, à la merci du beau temps. » Après avoir achevé l'inspection des diverses branches du journal, Francis Bennett passa au salon de réception, où l'attendaient les ambassadeurs, les ministres plénipotentiaires accrédité près du gouvernement américain. Ces messieurs venaient chercher les conseils du tout-puissant directeur. Au moment où Francis Bennett entrait, dans ce salon, on y discutait avec une certaine vivacité. « Que votre excellence me pardonne, » disait l'ambassadeur de France, à l'ambassadeur de Russie. « Mais je ne vois rien à changer à la carte de l'Europe. Le nord aux slaves soit, mais le midi aux latins ?» « Notre commune frontière du Rhin me paraît excellente. D'ailleurs, sachez-le bien, mon gouvernement résistera à toute entreprise qui sera faite contre nos préfectures de Rome, Madrid et de Vienne. »« Bien parlé, » dit Francis Bennett, en intervenant dans le débat. « Comment, monsieur l'ambassadeur de Russie, vous n'êtes pas satisfait de votre vaste empire qui, des bords du Rhin, s'étend jusqu'à la frontière de la Chine ?» Un empire dont l'océan glacial, l'Antarctique, la mer Noire et le Bosphore, l'océan Indien, baignent l'immense littoral Et puis, à quoi bon des menaces La guerre est-elle possible avec les inventions modernes Ces obus à suctions qu'on envoie à des distances de 100 km Ces étincelles électriques longues de vingt lieues, qui peuvent anéantir d'un seul coup tout un corps d'armée ces projectiles que l'on charge avec des microbes de la peste, du choléra, de la fièvre jaune, et qui détruirait toute une nation en quelques heures ?« Nous le savons, monsieur Bennett, répondit l'ambassadeur de Russie. Mais fait-on ce que l'on veut Poussés nous-mêmes par les Chinois sur une frontière orientale, il nous faut bien, coûte que coûte, tenter quelques efforts vers l'ouest. »« N'est-ce pas cela, monsieur répliqua Francis Bennett sur un ton protecteur. « Eh bien, puisque la prolification chinoise est un danger pour le monde, nous pèserons sur le Fils du Ciel. Il faudra bien qu'il impose à ses sujets un maximum de natalité, qu'ils ne pourront dépasser sous peine de mort. Un enfant de trop, un père en moins, cela fera compensation. Et vous, monsieur, dit le directeur du Hearst Herald en s'adressant au consul d'Angleterre. Que puis je pour votre service? Beaucoup, monsieur Bennett, répondit ce personnage. Il suffirait que votre journal voulût bien entamer une campagne en notre faveur. Et à quel propos? Tout simplement pour protester contre l'annexion de la Grande-Bretagne aux États-Unis. Tout simplement, s'écria Francis Bennett en haussant les épaules, une annexion vieille de cent cinquante ans déjà. Mais messieurs les Anglais ne se résigneront donc jamais à ce que, par un juste retour des choses d'ici-bas, leur pays soit devenu colonie américaine C'est de la folie pure. Comment votre gouvernement a-t-il pu croire que j'entamerais cette antipatriotique campagne Monsieur Bennett, la doctrine de Monroe, c'est toute l'Amérique aux Américains, vous le savez. Mais rien que l'Amérique, et non pas, mais l'Angleterre, n'est qu'une de nos colonies, monsieur, l'une des plus belles. Ne comptez pas que nous consentions jamais à la rendre. Vous refusez Je refuse. Et si vous insistiez, nous ferions connaître un Casus Belli rien que sur l'interview de l'un de nos reporters. C'est donc la fin, murmura le consul accablé. Le Royaume-Uni, le Canada et la Nouvelle-Bretagne sont aux Américains, les Indes sont aux Russes, l'Australie et la Nouvelle-Zélande sont à elles-mêmes. De tout ce que fut autrefois l'Angleterre, que nous reste-t-il Plus rien. Plus rien, monsieur, riposta Francis Banat. Eh bien, Gibraltar Midi sonnait en ce moment. Le directeur du Hearst Herald, terminant l'audience d'un geste, quitta le salon s'assit sur un fauteuil roulant et regagna en quelques minutes sa salle à manger située à un kilomètre de là à l'extrémité de l'hôtel la table est dressée Francis Bennett y prend place à portée de sa main est disposée une série de robinets et devant lui s'arrondit la glace d'un phono téléphote sur lequel apparaît la salle à manger de son hôtel de Paris Malgré la différence d'heure, Monsieur et Mrs. Bennett se sont entendus pour déjeuner en même temps. Rien de charmant comme d'être assis en tête à tête, malgré la distance, de se voir, de se parler, au moyen des appareils phonotéléphotiques. Mais en ce moment, la salle de Paris est vide. « Edith se sera mise en retard, se dit Francis Bennet. Oh, l'exactitude des femmes !» Tout progresse, excepté cela. Et en faisant cette trop juste réflexion, il tourne l'un des robinets. Comme tous les gens à leurs aises de notre époque, Francis Bennett, renonçant à la cuisine domestique, est un des abonnés de la grande société d'alimentation à domicile. Cette société distribue par un réseau de tubes pneumatiques des mets de mille espèces. Ce système est coûteux, sans doute mais la cuisine est meilleure. Et il a cet avantage qu'il supprime la race horripilante des cordons bleus des deux sexes. Francis Bennett déjeuna donc seul, non sans quelques regrets. Il achevait son café lorsque Mrs. Bennett, rentrant chez elle, apparut dans la glace du téléphote. « D'où viens-tu, ma chère Edith ?» demanda Francis Bennett. « Tiens, » répondit Mrs. Bennett, « « Tu as fini Je suis donc en retard ?»« D'où je viens Mais de chez mon modiste. »« Il y a cette année des chapeaux ravissants. »« Ce ne sont même plus des chapeaux, ce sont des dômes, des coupoles. »« Je me serais un peu oublié. »« Un peu, ma chère. Si bien que voici mon déjeuner fini. »« Eh bien, va, mon ami, va à tes occupations, » répondit Mrs. Bennett. « J'ai encore une visite à faire chez mon couturier-modèleur. » Et ce couturier n'était rien de moins que le célèbre Warm Spire, celui qui a si judicieusement dit « La femme n'est qu'une question de forme. » Francis Bennett baisa la joue de Mrs. Bennett sur la glace du téléphone, et se dirigea vers la fenêtre où l'attendait son aérocart. « Où va, monsieur ?» demanda l'aéro-coachman. « Voyons, j'ai le temps, » répondit Francis Bennett, « Conduisez-moi à mes fabriques d'accumulateurs du Niagara. » L'aérocar, machine admirable fondée sur le principe du plus lourd que l'air, s'élança à travers l'espace, à raison de 600 km à l'heure. Au-dessus de lui défilaient les villes avec leurs trottoirs en mouvement.